Bonjour, c'est Pierre Huguet. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la lecture de données tabulaires sur l'épidémie du coronavirus et à leur affichage sous forme graphique. Alors c'est quelque chose qui peut vous intéresser de façon très générale pour visualiser des données sur n'importe quel type de sujet. Par rapport au cours, on a déjà vu le simulateur, on a vu aussi les modèles, le modèle CIR et puis les modèles fonctionnels. Et donc ce qu'on va voir ici, c'est l'aspect lecture et affichage de données. Voilà les différents éléments du cours que vous pouvez retrouver aux adresses qui sont indiquées ici, sur la simulation, la modélisation et les données mesurées. On va utiliser les données de l'université de Johns Hopkins. Elles sont un peu différentes de celles du cours, celles du cours ont l'avantage de distinguer par exemple le nombre de décès en hôpital et le décès hors hôpital en France. Mais ce que je voudrais faire ici, c'est vous montrer comment lire les données de bout en bout depuis le web. Donc on va plutôt prendre celles-là qui sont disponibles sur une seule source. Pour cette présentation, nous allons utiliser Google Drive et Google Sheets auxquels vous avez accès avec un compte Gmail, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser OpenOffice, Excel ou un autre tableur du marché. Ce que je vous suggère, c'est de regarder une première fois cette vidéo et ensuite de la reprendre et d'exécuter en même temps chacune des opérations de lecture et d'affichage des données. On va donc cliquer sur l'adresse des données. Et on arrive à la page des données COVID et on va donc sélectionner les données au format XLSX que je vais télécharger en cliquant sur le bouton Download. À l'issue de ce téléchargement, vous allez récupérer un fichier en général sur le répertoire de téléchargement ou de download sur votre ordinateur et on va maintenant transférer ce fichier vers le Drive. Donc, vous ouvrez un navigateur, ici Firefox, et puis vous allez sur votre Drive. Je vais ranger les données sur un répertoire que j'ai déjà préparé qui s'appelle Epidémie. Et dans ce répertoire, je vais télécharger le fichier qui est awaitcoviddata.xlsx. Alors, quelque chose que j'ai fait, mais que je n'ai pas montré, c'est dans le choix des paramètres, le fait de convertir les fichiers au format Google Docs. Ça permet d'avoir des fonctionnalités plus générales. Voilà, le téléchargement est terminé. donc Je trouve ici le fichier o data que je peux ouvrir. Et dans ce fichier, je trouve les données tabulaires de l'épidémie pour différents pays. Alors, pour chaque ligne, vous avez le code ou le trigramme du pays, le nom du pays, par exemple Aoba ou l'Afghanistan, un peu plus bas, la date à laquelle correspondent les mesures de la ligne, le nombre total de cas constatés, le nombre de nouveaux cas dans la journée, le nombre total de décès, le nombre de nouveaux décès, le nombre de tas total par million, de nouveaux par million chaque jour, etc. Alors c'est bien, on a toutes les données tous les jours pour chaque pays, mais ce n'est pas très pratique. Ce qu'on voudrait par exemple, c'est avoir verticalement les dates et puis en colonne les pays. Et comme valeur, on veut par exemple avoir le nombre de décès total par million et par pays. Pour obtenir ce résultat, on va cliquer sur l'onglet données et on va créer ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. On va demander d'ajouter dans les lignes les dates. Donc vous voyez que les lignes correspondent aux dates. Et dans les colonnes, on va demander le nom du pays, ce qu'on appelle la location. Donc vous voyez maintenant qu'on a l'Afghanistan, la bannie l'Algérie, etc. Et dans les valeurs, on va prendre, par exemple, le nombre de total de décès par million. Donc Total Deaths Per Million. Et on a donc ici le nombre total de décès par million pour chaque pays. Alors ça c'est assez sympathique mais ça nous fait un petit peu plus de pays que ceux qu'on a envie de regarder. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un filtre sur les pays location. Et on va pouvoir sélectionner les éléments ici. Afficher tous les éléments on va tout effacer dans un premier temps et on va sélectionner les différents pays qu'on veut. Par exemple, la Belgique, on va prendre la France. Voilà. Et donc, on a maintenant affiché la Belgique et la France. Pour l'instant, les totaux généraux qui sont ici, qui sont en bas des données, ne nous intéressent pas. Donc, on va décocher l'affichage des totaux. Donc poursuivez et sélectionnez les pays qui vous intéressent. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais ce que je vois c'est que les premiers patients apparaissent que le 15 février en France. Donc je vais aussi ajouter un filtre sur les dates. Alors vous cliquez sur filtre ajouter et vous allez rajouter un filtre sur les dates et vous allez décocher toutes les dates que vous ne voulez pas, par exemple jusqu'au 13 février. Euh, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai décoché les dates jusqu'au 13. Donc mes données maintenant commencent à partir du 14 février et ne portent que sur les pays qui m'intéressent. Le dernier petit truc que je vais faire pour faciliter les graphiques, c'est que je vais sélectionner la première ligne et je vais la masquer. Voilà, on va maintenant s'intéresser aux graphiques alors allons-y il faut qu'une cellule soit sélectionnée je vais insérer un graphique qui est pas mal mais qui correspond pas tout à fait à ce que j'attends donc je les sélectionne et je vais choisir à droite un graphique en forme de courbe voilà ça me plaît un petit peu plus je vois qu'ici j'ai la Belgique la France l'Allemagne mais je vais changer le titre je vais dire que c'est nombre de DC mes Voilà, Donc j'ai ici mon graphique dont je peux modifier la taille. Alors je vous laisse découvrir les différentes possibilités que vous avez pour modifier ces graphiques. Quand vous double cliquez dessus vous avez la possibilité de les configurer ou de les personnaliser. Par exemple si vous cliquez sur l'échelle verticale et eh bien vous pouvez modifier la valeur maximum ou minimale de l'échelle verticale. Un des points que je vais modifier ici, c'est passer en échelle logarithmique. Donc vous voyez qu'au lieu d'avoir une échelle linéaire, j'ai une échelle logarithmique où à chaque fois que je franchis un pas, eh bien je multiplie par 10. 0, 1, 1, 10, 100. Donc je peux afficher des données de pays qui sont beaucoup moins contaminés par exemple la Corée. Je reviens au menu des données en cliquant sur une cellule. Et je vais rajouter dans la liste des pays ou des localisations la Corée. South Korea. OK. Et on a maintenant la Corée. Je sélectionne cette donnée. Et dans la partie de droite, je vais dire qu'elle doit être en noir avec un trait pointillé. Donc voilà, j'ai affiché la Corée. Et comme je suis en échelle logarithmique, je vois que le nombre de décès en Corée par million d'habitants est environ 100 fois inférieur à celui qu'on constate dans la plupart des pays occidentaux. Alors l'intérêt de ces outils, c'est de pouvoir analyser les données et c'est vraiment très puissant. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est publier vos résultats. Et pour ça, vous avez une option dans l'onglet Fichiers qui s'appelle publier sur le web. Et si vous voulez publier... Sur le web, soit vous fournissez le lien vers votre graphique ou aux gens à qui vous voulez l'envoyer, soit vous intégrez ce graphique dans un document ou une page HTML, soit vous intégrez le document entier, soit directement le graphique lui-même, qui est le nombre de décès par million. Et donc, vous cliquez sur « Publier », vous confirmez votre volonté de le faire, et vous avez ici le lien que vous pouvez intégrer dans une page web. Je copie ce lien avec CTRL-C, je le mets dans une page web très simple qui comprend uniquement un titre. Donc je colle ce que je viens de copier, je l'enregistre, et si je l'affiche à nouveau, eh bien je vois que le graphique que je viens de créer est affiché. Voilà, donc c'est une manière de publier vos travaux dans vos pages web, votre site, vos blogs, etc. Allez, à plus